Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Il est 13h, l'heure de déjeuner. Bon appétit tout le monde. Euh, je suis en compagnie, nous sommes en compagnie de Tilly Metz et Benoît Biteau, qui sont respectivement députés européennes et députés européens membres du groupe des Verts. Tilly du Luxembourg et Benoît de France. Euh, je vous souhaite à toutes et tous bon appétit et ça tombe bien parce qu'on va parler de ce qui se passe dans vos assiettes puisqu'il est question de l'agriculture aujourd'hui. Quelle agriculture voulons-nous pour nourrir la planète, pour nourrir et préserver la planète euh, Je voudrais euh, simplement euh, avant tout vous demander de vous présenter tous les deux. Tilly, en quelques mots, peux-tu nous dire qui tu es et pourquoi tu es là ce matin <rire> Bonjour tout le monde euh, ou, ou bon après-midi. En effet, je suis donc dans les commissions de l'environnement, de la santé, de la, la protection aussi de, de l'alimentation. C'est une commission. Et puis aussi dans la commission du transport, tourisme et dans la commission euh, remplaçante dans la commission de l'agriculture. Donc euh, euh, où je vais suivre le dossier farm to fork donc de la ferme à la fourchette. Donc c'est un dossier qui me passionne aussi en tant qu'ancienne bourgmestre, euh, maire de Commune, le sujet des paysannes et paysans me, me passionne. Parfait, merci. <rire> Benoît. Oui, bonjour à tous d'abord, alors moi, je pourrais en dire long, mais je vais faire bref. Donc, de formation, je suis agronome avec plusieurs compétences sur la génétique, sur l'écologie. Aujourd'hui, je suis paysan, j'aime me dire paysan, après une carrière dans le public et dans le privé, dans la recherche et en tant que scientifique. Je suis revenu à la terre à 40 ans et je me suis engagé dans la vie politique à partir de 2010, où j'ai été vice-président de la région Poitou-Charentes, qui a été un véritable laboratoire de politique publique originale, notamment sur le sujet de l'agriculture. Et depuis le mois de mai dernier, donc je suis eurodéputé, je siège donc dans le groupe des Verts, et je siège, je siège pardon, en commission agriculture, en commission pêche et en commission développement économique. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous demander de réagir à un article d'un hebdomadaire référence euh, partout dans le monde et notamment chez, euh, chez ceux qu'on appelle les, les décideurs euh, et notamment à Bruxelles, The Economist, qui titrait la semaine dernière, le 9 mai, « The Food Miracle », donc le miracle de l'alimentation, et qui disait que, en gros, malgré la crise provoquée par la pandémie, tout s'est très bien passé, tout va bien dans le meilleur des mondes alimentaires, grâce au marché Et comme solution, pour, parce qu'il présentait quand même quelques solutions pour, que, pour améliorer malgré tout euh, le système, il proposait de mettre aux portes des villes, euh, dans les 30 prochaines années, des serres high-tech et de prévoir la mise en place de robots euh, afin d'assurer les récoltes. Qu'est-ce que tu en penses, Tilly Est-ce que tu penses que le constat est juste je, Moi, je pensais au euh, début que, euh, que c'était un peu ironique. Non, je ne comprends pas très bien comment on peut dire que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Euh, et Cette crise, justement, a plutôt révélé ou de dévoilé tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, des bouchons énormes aux frontières avec des produits alimentaires, des animaux qui, sont pendant des heures, euh, sont traversés à travers toute l'Europe et même au-delà de l'Union européenne, des importations massives de soya qui est euh, traité, génétiquement et avec lesquels on contribue à la déforestation en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et je pourrais continuer comme ça, la situation désastreuse des travailleurs euh, saisonnels qui viennent chez nous, qu'on a vite importé via avion pour qu'ils puissent travailler sur nos terres dans des conditions abominables, oui on peut dire que tout est au mieux pour le meilleur des mondes. si c'est ironique, euh, je suis d'accord. Et Benoît, qu'est-ce que tu penses de ces serres high-tech et de ces robots, alors Ça te fait rêver, toi, en tant que paysan Non, ça ne me fait absolument pas rêver. Juste pour revenir sur un paramètre, c'est que ça a fonctionné parce que les transports étaient au rendez-vous, mais il y a quand même un talent d'Achille considérable. C'est que le jour où, pour une raison X ou Y, on a des difficultés de connexion de lieux de production avec les lieux de consommation liés directement au transport, on voit bien que là, on est en difficulté. Et, et, et, et, et ces logique là qui consiste à produire de la nourriture high-tech dans des serres euh, ne nous éloigne pas des autres enjeux, c'est-à-dire qu'on parle de la crise sanitaire du Covid, mais il y a d'autres enjeux qui sont toujours sur la table, d'effondrement de biodiversité, de changement climatique… Et on veut continuer avec des solutions qui nécessitent qu'on utilise des engrais de synthèse, des pesticides, parce que c'est ça, les serres high-tech. Et dans un contexte où du monde cherche de l'emploi, vouloir remplacer la main-d'œuvre par de la mécanique, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Et au-delà de ça, je pense qu'en plus, en France, nous, on a fait le choix d'inscrire la gastronomie au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO… Je peux vous assurer que les légumes ou les fruits qui vont sortir de ces de ces, ces high tech sont complètement déconnectés de la notion de terroir et d'une dimension gustative du satisfaisante. Donc la réponse c'est se reconnecter à des logiques territoriales avec des notions de terroir qui donnent des produits de bonne qualité sans pesticides, sans engrais de synthèse et qui ont recours à une main d'œuvre qui travaille dans de bonnes dans de bonnes conditions. Et là on revient sur des logiques effectivement de souveraineté alimentaire. Super. Merci que je beaucoup. Ajouter quelque chose Parce mais, que ça, et, me, fait, et, ça me fait tellement rebondir, même si je suis assise tranquillement. Non, mais euh, il faudrait vraiment demander l'économiste qui, qui travaille un peu plus avec les paysans et les paysannes, qui ont vu une chute des prix énormes dans tout ce qui est produit animalier la, la viande, le lait, parce qu'on est en surproduction dans ce domaine, on dépend des exportations. dont d'un côté, on dépend pour euh, alimenter les animaux de, de l'importation, mais on dépend, on dépend pour garantir des prix de l'exportation. Exportation. donc c'est vraiment un, un et Benoît Bito l'a dit très justement à cela s'ajoute notre dépendance envers les pesticides et puis si on revient à la question fondamentale que cette crise nous a quand même montré devant les yeux d'où viennent ces maladies qui sautent des animaux sur les êtres humains, ben c'est aussi notre accaparation de l'espace naturel, notre attitude générale envers les animaux les animaux sauvages, les animaux de ferme, c'est aussi du à la perte de la biodiversité, au changement climatique. Donc, d'un côté, côté l'agriculture fait partie des problèmes, mais surtout, elle est aussi pour l'avenir porteur de solutions pour un avenir plus, plus durable, plus résilient. Donc, il est vraiment grand temps, et cette crise nous a justement montré qu'il est grand temps pour faire cette transition écologique aussi dans l'agriculture. Super. Donc, en gros, vous venez de nous montrer tous les deux que, euh, en gros, contrairement à ce que disent euh, les, les, les tenants du, du, du, du modèle tel qu'il est aujourd'hui, les économistes et les autres, le système euh, sur lequel on s'est appuyé ces dernières décennies n'était qu'un château de cartes et qu'il faut aller euh, vers de nouvelles solutions. Merci beaucoup. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais quand même à ce stade préciser à tous les gens qui nous regardent, qu'ils euh, ne font pas que nous regarder. Vous êtes euh, invités les unes et les autres à participer, à poser vos questions, euh, à la fois sur, euh, sur Facebook, et puis euh, nous, nous répercuterons euh, toutes, ces, toutes ces questions pour faire en sorte que, que Tilly et Benoît y répondent. Euh, maintenant, Tilly, est-ce que tu pourrais nous parler de, euh, de la manière dont le groupe vert entend transformer l'agriculture européenne Qu'est-ce que ça veut dire Et notamment à travers la, la stratégie Farm to Fork, de la, de la ferme à la fourchette dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Bah, il est clair que beaucoup demandent maintenant dans ce plan de relance après la crise vraiment qu'on mette des conditionnalités et qu'on mette des conditionnalités environnementales mais aussi sociales. Donc c'est vraiment une chance unique et le Farm to fork, donc de la ferme à la fourchette qui est un des éléments du Green Deal qui concerne justement l'agriculture, euh, on pourrait justement faire, remettre en question cette politique agricole commune et vraiment réfléchir à différentes mesures concrètes et réévaluer ce qu'on est en train de faire maintenant, si c'est cohérent avec cette stratégie « farm to fork ou pas. Donc, cette stratégie de la ferme à la fourchette, elle voudrait qu'on ait moins de déchets alimentaires, qu'on ait plus de production biologique, jusqu'à 30% dans l'Union européenne, moins de pesticides, moins d'antibiotiques. Euh, moins de produits animaliers et pour cela plus de production de légumes et de fruits donc en bref une alimentation plus saine et plus végétale et qu'on cons considère quand même aussi toute la chaîne de production de l'alimentation en visant des chemins nettement plus courts donc si déjà euh, il faudrait maintenant dès que la Farm to Fork stratégie est publiée il faudrait vraiment réévaluer toute notre politique agricole commune telle qu'elle est maintenant proposée pour arriver, et je pense qu'on en parlera encore, vraiment à un changement de paradigme fondamental et qu'on inclut vraiment des objectifs et indicateurs européens dans cette politique agricole commune pour vraiment avoir une politique cohérence parce que ce Green Deal, il devrait maintenant être à la base de toutes les politiques poli euh, publiques pour être cohérent et pour vraiment atteindre aussi bien nos objectifs climatiques, aussi bien que de faire face à cette perte énorme et restaurer la biodiversité. Oui, parce qu'il faut préciser que cette stratégie alimentaire devrait être annoncée après-demain, oui. probablement après-demain et peut-être la semaine, la semaine suivante, mais qu'elle viendra avec une stratégie biodiversité qui va dans le même sens, évidemment. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler euh, simplement les objectifs et indicateurs qui ont été euh, suggérés par toi-même, Benoît et certains et autres de, votre, de vos collègues du groupe Vert dans un courrier à la commission il n'y a pas très longtemps, euh, envoyé début mars si je ne m'abuse, oui. oui. euh, justement en vue de euh, cette stratégie Farm to Fork de la ferme et, à la fourchette. Ben nous les Verts, on a évidemment des ambitions euh, très sérieuses et surtout très concrètes. Donc on voudrait une réduction de 80 des pesticides. On voudrait 30 d'agriculture biologique. Il, on voudrait qu'on arrête, qu'on stoppe enfin ces, le nombre de fermes en Europe qui ont dû, euh, qui ont dû, qui, qui ont disparu, qui ont dû fermer. Il faut savoir que les dix dernières années. Un quart des fermes euh, ont disparu et parmi les paysannes et les paysans qui sont là maintenant, beaucoup souffrent aussi. Ils ont une pression énorme de devoir produire plusieurs... Euh, toujours plus de devoir s'agrandir donc ils sont vraiment victimes en partie de surendettement d'épuisement mais aussi de désespoir voire de suicide donc on voudrait aussi que la euh, production des protéines qu'elle se fasse ici à l'intérieur de l'Union Européenne pour qu'on ait plus cette dépendance de soya et de maïs euh, qui est en plus génétiquement manipulée d'Amérique centrale et d'autres d'Amérique du Nord et on voudrait aussi moins nettement moins de transport des animaux, une réduction au moins de 50% de tous ces animaux vivants, j'allais dire qui sont traînés à travers l'Europe et même au-delà, dans des situations abominables où il faudrait aussi plus de contrôle conséquent pour vraiment garantir le bien-être animal. Donc il faudrait procéder, on avait vraiment toute une liste, voilà les essentiels, mais je pourrais en dire d'autres, une augmentation par exemple aussi de 20% des surfaces de pelouse, etc. Donc on avait vraiment fait une liste ce qu'il faudrait dans cette stratégie Farm to fork, mais aussi dans la stratégie pour restaurer la biodiversité au sein de l'Union européenne, toutes ces mesures très concrètes. D'accord, très bien. Merci. B B Benoît, euh, si on en vient tout de suite à, à, la, à la PAC, euh, est-ce que dans l'état actuel des choses, la PAC euh, permet de répondre aux objectifs euh, déclinés à l'instant par Tilly La précédente mandature, celle que nous a transmis Philogan le précédent commissaire à l'agriculture, euh, ne, ne répond pas à ces objectifs-là. Elle ne répondait pas déjà euh, au, au, au sujet qui nous inquiétait avant l'épisode sanitaire sur le, le, le dérèglement climatique, sur l'effondrement de biodiversité. On avait, on a, ces enjeux n'étaient pas suffisamment intégrés dans cette copie de la PAC. Et là, avec le, la crise sanitaire, on a un nouveau sujet qui fait qu'on a une démonstration supplémentaire que cette PAC-là n'est pas la bonne réponse. Tout simplement parce que cette PAC euh, imaginée à la fin des années 90 euh, continue d'utiliser de, des, des, des, des soutiens aux agriculteurs qui ne sont pas les bonnes réponses et euh, de, de, de génération en génération ne font que proposer des fuites en avant, euh, continue de s'attaquer aux conséquences plutôt que de s'attaquer aux causes. Si on reprend l'exemple des, des serres euh, high-tech euh, à, à la périphérie des villes, on a une illustration parfaite du fait qu'on continue d'attaquer les conséquences et non pas les causes. C'est-à-dire que se poser la question de est-ce que l'agriculture n'est pas responsable aussi de ce coronavirus Et donc Thiely l'a expliqué, avec l'effondrement de la biodiversité, on a un des éléments de réponse. Et donc on doit imaginer une PAC qui intègre les enjeux en les attrapant aux causes pour que... Cet outil, et on parle du Green Deal, on parle de la stratégie de la fourche à la fourchette, qui est l'outil agricole et alimentaire du Green Deal, doivent intégrer ces éléments-là. Et quand on parle d'agriculture et d'alimentation, on est sur des solutions économiques, sur des enjeux qui mobilisent jusqu'à 35%, même 37-38% des politiques publiques européennes. Donc, si on ne pose pas... Euh, les, les ambitions du Green Deal dans la politique agricole commune pour faire bouger les lignes euh, sur les sujets agricoles et sur les sujets alimentaires, euh, on est euh, juste à côté de, des ambitions du Green Deal et de, de la stratégie de la fourche à la fourchette. Alors Justement, question, question de Victoria Victoria Moore qui euh, vous demande à tous les deux comment faire passer la priorité du Green Deal par-dessus cette PAC démodée En gros, comment faire en sorte de mettre la PAC en cohérence avec le Green Deal Mais tu sais Tout que... simplement en partant, en partant de constats parfaitement objectifs, c'est-à-dire qu'on est, on est sur cette logique de PAC depuis 1993 avec une amélioration quand même importante en 2000 avec l'émergence de ce qu'on appelle second ce pilier, c'est-à-dire des logiques un peu agro-environnementales. Mais, mais le, le, le diagnostic objectif, il est redoutable. C'est-à-dire que si on regarde la situation en France, avec cette politique agricole commune, on a fait disparaître 50 des agriculteurs en 20 ans. Avec cette politique agricole commune-là, on a fait disparaître 70 des populations d'insectes, dont les pollinisateurs comme les abeilles. On a fait disparaître 40 des populations d'oiseaux. Donc, on voit bien qu'on est dans des logiques où, avec de l'argent public, on est dans des développements qui vont à l'encontre de l'intérêt commun. Alors que si on mobilise ces politiques publiques via la PAC pour accompagner des logiques qui accompagnent la transition agricole, qui accompagnent la mutation agricole, et qu'on qu adosse à cette PAC en plus tout l'argent public dont on dispose dans, dans les budgets nationaux pour corriger, pour construire des politiques curatives liées à cette agriculture-là, on a vraiment des outils économiques forts qui permettent de changer de paradigme et d'accompagner valablement des agriculteurs qui en plus, comme l'a dit Tilly, sont parfois en grande difficulté économique, sont en déprime, déposent le bilan et pour certains se suicident. Donc on voit bien qu'on a affaire à un cercle vicieux qui est supporté par les politiques publiques alors que les politiques publiques peuvent véritablement amorcer le cercle vertueux. Je peux ajouter Tilly, justement, je voulais te demander, tout à l'heure tu parlais de conditionnalité c'est en gros, pour résumer ce que vient de dire Benoît, on est la PAC, la politique agricole commune. Dans l'état actuel des choses, c'est une politique destructrice de l'environnement, destructrice de vie entière, d'emplois et d'espèces animales. Quand tu parlais de conditionnalité, est-ce que, est que tu pourrais faire le lien avec justement l'annonce du budget européen qui devrait arriver et justement expliquer pourquoi nous les verts on appelle à fixer des conditionnalités à ce secteur parce qu'on le fait à d'autres secteurs également oui tout à fait benoît l'a dit le poids énorme de la politique agricole commune dans notre budget donc on parle de 364 milliards d'euros qui sont prévus pour cela et si je pense, même si je prends l'argument économique maintenant, si on prend vraiment les coûts réels de la production traditionnelle, conventionnelle, plutôt, prenons une salade hein, qui a été produite avec des pesticides, etc., au fin fond euh, euh, du, du, du Portugal, qui doit être alors ramené avec les camions ici euh, en Luxembourg et en France, etc., donc si on prend les coûts réels et on compare ça avec la production d'une salade locale biologique, ben finalement c'est la salade conventionnelle qui est plus cher que la salade biologique produite localement qui n'a pas euh, non plus les conséquences environnementales etc qui n'a pas eu des pesticides qui n'est pas dépendant donc de cela donc c'est ça qu'on demande aussi regardant les coûts réels de ce que ça coûte parce que c'est souvent ce qu'on dit ah oui le biologique euh, c'est que pour les bobos c'est que pour les riches non mais c'est ça l'absurdité du système justement il faudrait faire en sorte que de l'alimentation saine Biologique euh, locale soit plus accessible et moins chère que celle qui est dépendante de pesticides qui est transportée des milliers de kilomètres ici. Donc, c'est le changement de paradigme, il est aussi là. Surtout que cette crise, moi j'ai parlé avec des paysannes et des paysans qui m'ont dit Mais bah, on a eu pendant cette crise de plus en plus de monde qui sont venus chez moi qui voulaient acheter vraiment. Donc, le contact direct avec le paysan et paysanne est devenu beaucoup plus important parce que les gens sont beaucoup plus conscients, ils veulent savoir ce qu'ils ont sur leur assiette. Donc en plus, la politique que nous on promeut, les Verts, on a vraiment aussi les citoyennes et les citoyens qui sont derrière nous, qui veulent aussi ce changement. Euh, plus de 90% des gens sont sensibles aussi au bien-être animal. Donc qu'est-ce qu'on attend pour vraiment enterrer ce vieux modèle où vraiment les paysannes et paysans sont subsidiées en fonction de la superficie, pourquoi on ne remet pas enfin au centre le travail de qualité des paysannes et des paysans en leur garantissant un salaire digne et des conditions de travail plus satisfaisantes Parce que des études ont même prouvé aussi que les agriculteurs, les paysans, les paysannes qui qui font de l'agriculture biologique, sont beaucoup plus satisfaits et d'ailleurs ont mieux survécu pendant cette crise que les autres. Bon, cette crise, je parle comme si elle était partie, on est encore plein dedans en fait. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on attend pour faire ce changement de paradigme fondamental qui remet au centre vraiment une production locale, biologique, et c'est ça, comme je le dis, je me répète, pardon, ce que demandent aussi les citoyennes et les citoyens. Manu, juste pour vas -y, vas -y, sur, sur l'exemple des coûts externalisés, euh, pour donner un ordre d'idée euh, très concret à nos auditeurs, euh, l'agriculture conventionnelle, les produits issus de l'agriculture conventionnelle qui, qui sont présentés comme des produits pas chers euh, au supermarché, coûtent en vérité, quand on y adosse euh, les coûts externalisés qu'a expliqué Tilly, entre 17 et 27 fois plus cher. Donc si je reprends l'exemple de la laitue, qui euh, habituellement en agriculture biologique coûte autour de, de, de 1 euro, en réalité, la laitue à 70 centimes, issue de l'agriculture conventionnelle, qui certes est moins chère que la laitue bio quand on l'achète, quand on y a agrégé tous ces coûts externalisés, coûte entre 17 et 27 euros en fonction des situations. Donc, c'est quand même colossal et, et, et, et c'est invisible parce qu'on a individualisé les profits de ceux qui produisent cette laitue à 70 centimes et on a mutualisé les coûts et, et donc supporté par la pression fiscale de tous les contribuables qui assurent euh, la... la la réparation des dégâts du modèle agricole euh, euh, soutenu par la PAC et soutenu par ces politiques curatives euh, qui sont absolument pharaoniques. Super, merci à tous les deux. J'en je, profite quand même pour prendre déjà euh, plusieurs questions à la fois sur Facebook et euh, dans le chat de, de Zoom. Je rappelle à tout le monde que euh, je suis là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas. J'espère pouvoir prendre toutes vos questions, mais elles sont déjà très nombreuses. Euh, une question déjà euh, très simple, euh, ce n'est pas une question, c'est quelqu'un qui nous... Jocelyne nous demande de parler de politique agricole et alimentaire commune. J'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez même pas besoin de commenter tous les deux. Vous êtes parfaitement sur ces positions, euh, je, je le sais. Mais est-ce que vous pourriez euh, déjà nous dire, euh, et, et toi Benoît, pour, pour, pour commencer, est-ce que la transition écologique, c'est la fin des paysans non, c'est tout le contraire et, et je vais revenir sur les mécanismes de cette PAC. C'est-à-dire que c'est l'actuel PAC qui va, qui va continuer de faire disparaître l'installation en agriculture et qui va continuer de faire disparaître l'emploi en agriculture. Et ce n'est pas, pas, pas une crise de vocation. Moi, je, je rencontre plein de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, des gens qui ont eu une carrière professionnelle parfois très intéressante, très enrichissante, et qui, à 40 ans, 50 ans même parfois, font le retour à la terre parce que ça leur manque, parce que mettre les mains dans la terre, c'est aussi une forme de thérapie, c'est aussi un choix de vie, et donc ces gens-là reviennent à la terre. Et les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la politique agricole commune ne permet pas l'installation, ne permet pas de préserver les agriculteurs, c'est parce qu'on distribue les aides publiques de la PAC par unité de surface. Et donc, la mécanique, elle est simple, c'est-à-dire que plus on a d'hectares, plus on a d'aides, y compris pour les aides agro-environnementales, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est toujours l'unité de surface qui est retenue, et donc un petit producteur bio touche peu d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, un gros producteur qui se convertit en bio touche beaucoup d'aide parce que c'est les unités de surface qui sont retenues. Mais surtout, la perversité de ce système, c'est que derrière chaque hectare, il y a une rente d'argent public. Et donc, ceux qui sont propriétaires de terres agricoles aujourd'hui refusent de céder leur terre parce qu'il y a cette rente d'argent public derrière, et donc bloquent le foncier et empêchent les candidats à l'installation d'accéder à ce foncier. Donc, on voit bien la perversité du système. Et sur la problématique qu'a évoquée Tilly sur la biodiversité et le climat, c'est la même chose, c'est-à-dire que la grande majorité des aides publiques de la PAC, 80% à peu près, sont distribuées sans réelle conditionnalité. C'est-à-dire que… En gros, la, la, la, la plus forte partie de l'enveloppe de la PAC, les 80%, sont distribués d'ailleurs à une minorité d'agriculteurs qui sont plutôt, représentent plutôt que 20% de la population agricole, mais surtout ces 80% sont distribués sans réelle conditionnalité. Et donc, ça, ça, ça, ça illustre le fait que plus on pollue, plus on touche d'aide. C'est ça la, la, le problème de la PAC aujourd'hui. Donc, on doit revisiter ça, sortir de ces logiques qui, qui distribuent de l'argent par unité de surface et faire le choix, par exemple, d'unité de main cest c'est-à-dire que plus euh, l'agriculteur… Déjà, si l'agriculteur s'installe, il, il, il, il, c'est possible pour lui parce que le foncier sera libéré parce qu'il n'y a plus de, de, de rente d'argent public derrière chaque hectare qui bloque le foncier et plus il créera d'emplois, en plus du sien plus il sera accompagné. Et on peut en plus amplifier ce phénomène-là en posant des briques de majoration, j'appelle ça comme ça, sur de la conditionnalité, c'est-à-dire que l'agriculteur qui préserve la ressource en eau, on, lui, on, on, on le rémunère, on n'est plus sur des logiques de subvention, on rémunère l'agriculture et l'agriculteur sur des services rendus, sur l'eau, sur la biodiversité, sur le climat, sur la santé, parce qu'on on parle peu de la santé et c'est le lien avec l'alimentation, ne pas perdre de vue que l'agriculture euh, sa, sa, sa fonction fondamentale c'est de produire de l'alimentation mais tel qu'on l'a produit aujourd'hui on pollue l'air qu'on respire on pollue l'eau qu'on boit et on pollue la nourriture qu'on que, qu qu consomme et donc il y a des enjeux de santé aussi et donc on pourrait imaginer conditionner ces aides publiques basées sur un socle par unité de main d'oeuvre qui libère le foncier, qui permet l'installation, qui, qui crée une vraie politique de l'emploi en agriculture et qui répond à ces enjeux de conditionnalité sur un certain nombre d'enjeux euh, qui n'ont pas disparu parce que le Covid-19 le COVID s'est invité. Tilly, est-ce euh, que, euh, tu, tu, est que tu pourrais me parler On a beaucoup parlé là sur les, les dernières minutes, les derniers instants, on a beaucoup parlé de, de, bio, de biodiversité, d'environnement. Euh, de la destruction des deux. On a également évoqué la destruction d'emplois. Il y a eu au cœur de cette crise la question des saisonniers qui sont mmh. restés bloqués aux frontières. Pour certains, enfin pour la plupart, mais certains finalement ont été amenés depuis Roumanie, par exemple, vers l'Allemagne en urgence pour assurer les récoltes d'asperges notamment. Qu'est-ce qu'il en est Comment on peut régler cette question Oui, mais, mais là aussi, c'était un peu... Choquant euh, quand on voit le contraste d'un côté, on bloque, pour ne pas entrer en détail dans ce problème des, des, des réfugiés politiques, on bloque massivement, et de l'autre côté, euh, Covid ou pas Covid, euh, on ne se gêne pas de faire entrer des, des, des milliers de personnes, euh, travailleurs saisonnales, dans des conditions euh, abominables souvent. Donc il faudrait, à mon avis, donner d'autres conditions de travail très clairement, créer des emplois locaux aussi, et puis faire en sorte qu'on n'ait plus ces, ces, ces monocultures dans certains pays. C'est-à-dire faire en sorte aussi que chaque État membre gagne un peu de souveraineté alimentaire. Donc faire en sorte que ces gens-là qui font un travail hyper précieux, mais qu'ils puissent le faire aussi dans leur pays, qu'on soutienne des projets, et que de l'autre côté, à travers, et c'est prouvé aussi à travers des chiffres, que l'agriculture biologique locale crée aussi beaucoup d'emplois. Et donc, on a vraiment, à travers la politique agricole commune, les milliards qui sont en jeu. Si c'est ça pas un instrument pour orienter une politique agricole, on aurait vraiment. Donc, c'est vraiment une histoire de choix et de priorité politique. Bon, de l'autre côté, je comprends aussi maintenant tous les paysans, paysannes euh, euh, qui sont maintenant dans la, dans la production conventionnelle, que ça pose beaucoup de questions, que ça fait peur. Mais justement, c'est pour ça, que je me dis aussi, il faut vraiment être à l'écoute des gens du terrain, vraiment créer des, des réseaux et vraiment de façon participative, écouter quels sont vraiment les besoins des paysans, paysannes. Pour faire cette transition écologique parce que les moyens on les a, on, les a. on a bien et Benoît l'a très bien décrit on met des milliards à polluer notre environnement à nuire à notre santé bah, investissons cela justement pour réaliser cette transition euh, écologique et pour permettre aussi aux paysannes et aux paysans de regagner leur, leur dignité, leur, leur satisfaction, satisfaction pardon, leur amour pour la terre et pour les animaux aussi et qu'on leur connaissent leur travail, mais Benoît l'a déjà très bien expliqué tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il y aurait des solutions aussi pour ne plus avoir cette situation quand même absurde, de euh, ramener des, des ouvriers saisonnels qui, qui vraiment travaillent dans des situations, on le sait très bien, euh, pas si évidentes que ça, pour le dire de façon euh, avec un euphémisme, donc et de vraiment leur permettre aussi de faire leur travail dans leur pays où oui, il y a aussi cette demande, évidemment, pour plus de souveraineté agricole, justement. Juste, Emmanuel, deux, deux petites précisions. En France, il y a eu une, une initiative qui s'appelait « Des bras pour mon assiette » où il y a 25 000 volontaires se sont engagés pour venir en travailler doute. sur les fermes. Euh, ils ont, ils, cet outil a peu été mobilisé, je crois qu'ils ont, ils ont appelé 6 000 personnes sur les 25 000. Euh, et, et en revanche, dès qu'il a été possible de faire venir de la manœuvre de l'Est, euh, là, par contre, on a, on, a, on a fait des points aériens pour faire venir cette, cette main-d'œuvre. Donc, on voit bien euh, qu'il euh, y, y a une difficulté aussi sur la relation à la main-d'œuvre euh, et qu'on préfère faire travailler des gens qui viennent de l'Est euh, à des tarifs euh, plutôt contestables plutôt que d'utiliser la main-d'œuvre locale. Ensuite, moi, j'avais une autre remarque sur… Euh, ce que vient de dire ce que, ce que vient de dire Tilly sur, sur la réponse qu'on peut proposer aux agriculteurs. Parce qu'on ne part pas de rien, des agriculteurs comme moi, mais, mais comme d'autres, ont créé les références techniques pour montrer qu'aujourd'hui, en, en convoquant l'agroécologie, on peut produire. Pour nourrir l'humanité parce que souvent ce qu'on nous oppose c'est de dire mais avec vos logiques tournées vers l'agriculture biologique vers l'agroécologie vous allez affamer la planète c'est absolument faux c'est même le contraire c'est à dire qu'aujourd'hui voilà et, et justement il ya y a, y a, y a plusieurs questions là dessus est ce que est ce que le bio permettrait de nourrir la planète oui oui. quand on le fait le, le problème de l'agriculture biologique c'est pour ça que je parle des références techniques c'est que le cahier des charges certes demande à Enlever les pesticides, enlever les engrais de synthèse, pas d'utilisation d'OGM et proposer du bien-être animal, ça c'est le cahier des charges de l'agriculture la biologique. Mais si on ne fait que ça, c'est-à-dire que par rapport au modèle conventionnel, on ne fait qu'enlever les pesticides, les engrais de synthèse, les OGM, et qu'on ne crée pas les alternatives à l'utilisation des pesticides, des engrais de synthèse, des OGM, eh bien, on, on, on va dans le mur. Or, aujourd'hui, on a des solutions techniques qui s'appellent l'agroécologie qui font la démonstration que même en agriculture biologique, j'insiste là-dessus, même en agriculture biologique, on peut continuer, continuer de produire autant, sauf qu'il faut réapprendre à produire autrement. Et donc, s'appuyer sur les expériences et les références techniques qui ont qu on été ouvertes par ceux qui, peut-être précurseurs, ont fait le choix de l'agroécologie et qui font que, parce qu'ils ont choisi l'agroécologie, ils ont pu se certifier en agriculture biologique, c'est-à-dire que le cheminement, c'est celui-là, on fait d'abord de l'agroécologie, et ensuite, on a une conséquence logique, c'est la certification à l'agriculture biologique. Et, et par rapport aux difficultés économiques qu'évoquait Thilly, c'est que quand on fait plus d'écologie on a aussi les réponses économiques. Et donc, le discours qui consiste à opposer souveraineté alimentaire à agriculture biologique n'a plus lieu d'exister. Le discours qui consiste à opposer économie et écologie n'a plus lieu d'exister. Et pour le prendre le contre-pied de la COPAC ou en France de la FNSEA, qui dit « ce pas quand on est dans le rouge qu'on peut faire plus vert », eh bien moi, je dis qu'au contraire, c'est quand on est dans le rouge qu'il faut faire plus vert pour sortir du rouge, y compris économiquement parlant, pour venir en aide des agriculteurs. Alors, tu veux que je dise FNSEA, Fédération et nationale la... des syndicats d'exploitants <rire> agricoles. Et Copacogeka, alors En gros, voilà, c'est le, le, je... le lobby européen. C'est le lobby, européen. Le, voilà, le lobby euh, européen auquel adhère la FNSEA. Voilà. Si, si je peux me permettre, et ce n'est pas moi qui le dis, mais encore récemment, mais beaucoup d'experts le disent, mais aussi de Schutter l'a dit encore récemment dans un webinaire où j'étais avec lui, l'agriculture la la, biologique est plus efficiente et plus productrice. Donc, on produit plus sur un certain agar si on produit biologiquement à travers la permaculture, etc., qu'à travers l'agriculture euh, euh, conventionnelle. Et on laisse vivre les sols, on ne détruit pas nos ressources euh, d'eau, etc. Et en plus, les gens c'est ce que je remarque, moi, qui habite dans la capitale du Luxembourg. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à des réseaux d'agriculture de, solidaire. Donc, qui, le week-end, avec leurs enfants, vont faire la cueillette, euh, et, de, de, que ce soit des pommes, des pommes de terre, vont sur le terrain. Donc, les gens ont aussi envie de savoir, mais d'où vient ce que je mange Et ils veulent faire ça avec leurs enfants. Donc, il y a aussi, en parallèle avec euh, création d'emplois, mais il y a aussi cette volonté des citoyens et des citoyens, d'aller voir sur le terrain, d'aider et de faire partie de ces coopérations, de ces collectivités d'agriculture solidaire. Et, et c'est fondamental ce que tu viens de dire, Tilly, parce que ça, c'est des citoyens contribuables et l'agriculture qui est soutenue par de l'argent public doit aussi restaurer son contrat sociétal, faire que l'agriculture qu'on soutient avec l'argent public réponde aux attentes sociétales qui s'expriment très clairement dans, dans, dans, dans l'illustration que, que tu viens de donner, juste pour donner encore concrètement un chiffre. Il y a 50 ans, il fallait une calorie fossile pour produire 2,4 calories alimentaires. Et aujourd'hui... Là, là, faut... là, là, là, il faut que tu nous expliques. Bah, il, fallait, il fallait de l'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole. Donc, avec un litre de pétrole, si tu veux, on a, enfin une calorie, parce que c'est des calories qu'il faut qu'on. On, on, on était capable de produire 2,4 calories. C'est-à-dire qu'on avait un coefficient multiplicateur de la calorie pétrole utilisée qui faisait qu'on produisait 2,4 calories alimentaires supplémentaires par rapport à la calorie pétrole mobilisée. Aujourd'hui, il faut 7 calories énergétiques. Pour produire une calorie alimentaire, c'est-à-dire que euh, on, on a complètement inversé la tendance, et, et, et ça c'est la conséquence du modèle industriel qu'on a développé depuis 50 ans. Et, et moi j'appelle ça une injure à l'intelligence, c'est-à-dire que euh, alors qu'on a euh, des ressources naturelles parfaitement gratuites, parfaitement inépuisables, comme l'azote atmosphérique par exemple qu qui, qui compose 80% de, de l'air, qu'on qu'on respire, on continue de synthétiser de l'azote qui nécessite de mobiliser du pétrole, et qui fait qu'on a complètement inversé cette tendance-là, c'est-à-dire que cette calories énergétiques pour faire une calorie alimentaire, c'est ouais, une injure à l'intelligence, je pas trouvé mieux. C'est excellent. Pour... <rire> oui, c'est franc, c'est ça. Ça montre bien l'absurdité du système. <rire> et, et là, c'est n'est sans doute pas la seule à laquelle vous oui. êtes confronté dans votre mandat. Euh... J'ai une question de Renaud Viguier euh, qui vous demande comment créer plus de réseaux européens citoyens et ou professionnels pour muscler nos dynamiques de changement et confronter nos discours franco-luxembourgeois euh, dans une perception représentative de l'ensemble de l'Europe. En gros, avec qui on peut construire le changement en Europe, du côté citoyen et du côté professionnel Est-ce que vous êtes seul au monde est-ce que euh, vous, vous, vous regardez euh, le nombril euh, avec deux, trois ONG, avec euh, Greenpeace et les autres, en vous disant bon, bah, <rire> nous, nous on est les gentils et tous les autres, c'est les méchants? Comment vous construisez l'alternative euh j'y vais tu... ah, De toute façon vous allez parler si de. j'ai mes réponses mais vas-y euh, moi j'étais hyper touchée on avait, euh, je ne sais plus la date exacte mais c'était il y a quelques mois on avait la présentation pour une autre PAC et là il y avait vraiment des gens qui sont venus, mais de différents pays européens, qui sont venus manifester devant le Parlement européen et je trouvais ça hyper touchant parce que pour moi je dois dire, c'était la première fois que je voyais vraiment des alliés donc des agriculteurs, des, agri... des pays qui, qui produisait de l'agriculture biologique vraiment venu de tous les pays et on a ce mouvement dans tous les pays euh, donc euh, aussi bien au luxembourg que dans france qu'en allemagne on a cette euh, cette association qui ou pas seulement greenpeace ou au luxembourg comme on dit le mouvement écologique mais il y en a plein d'autres associations qui veulent promouvoir vraiment cette transition écologique dans l'agriculture et je dis toujours nous les politiciens les politiciens on n'est rien sans cette pression, on a besoin euh, de ces citoyens et ces citoyennes qui mettent de la pression, qui s'unissent, qui euh, s'échangent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit, euh, j'espère, de nouveau bientôt, en se rencontrant aussi, en faisant des manifestations. Sans cette pression-là, nous, on peut effectivement avoir les plus belles paroles du monde. Il nous faut cette pression de la population, des citoyens et des citoyennes, effectivement. Benoît Et pour amplifier ce que vient de dire Thilly, on, on voit bien sur… Euh... Euh, certains autres enjeux où l'agriculture est centrale. Euh, je, pense, je pense aux marches pour le climat, je pense euh, à la prise de conscience sur la biodiversité, je pense à la, à la résistance, entre guillemets, qu'il y a aujourd'hui euh, sur l'utilisation des pesticides de la part des riverains qui disent aux agriculteurs « mais éloignez vos, vos, vos, vos, vos tracteurs avec vos pesticides de nos, de, de nos enfants, de nos écoles, de nos habitations ». On voit bien qu'il y, y, y a quand même un message qui est envoyé. Mais moi, j'ai envie de parler aussi de, la, de, la, de ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire que même si, et pas, mon propos, ce n'est pas de, de porter la responsabilité sur les consommateurs et, ou les mangeurs, je préfère parler de mangeurs, euh, parce que ça ne suffit pas. Mais par contre, ils donnent des indicateurs à nous, les élus, qui construisons le cadre réglementaire. C'est-à-dire que quand on a une majorité de consommateurs, de mangeurs, qui aujourd'hui font le choix de se tourner vers l'agriculture biologique, ils donnent des indicateurs dont, dont nous, les élus, on doit euh, intégrer le message le message, il est clair, c'est qu'ils veulent manger une nourriture où il, moins, où il y a moins ou plus du tout de pesticides, où il n'y a plus d'engrais de synthèse. Ils veulent que la, la ressource en eau soit préservée. Ils veulent que la biodiversité soit préservée. Ils veulent que l'agriculture s'engage dans une réponse euh, au changement climatique. Et en faisant des choix de consommation, en allant au biocoop, en allant euh, euh, choisir une alimentation bio, ils donnent un signal que les politiques doivent entendre, de manière à ce que les politiques publiques, Soit enfin engagés en réponse, en amplification du signal que nous donnent, que nous donnent ces gens-là. Et donc, on doit entendre ce message-là pour faire bouger les politiques publiques, et y compris les députés réfractaires, un peu conservateurs, beaucoup libéraux, qui ne veulent pas bouger la PAC. Si ces gens continuent d'envoyer ce message-là, ils seront obligés politiquement de faire évoluer leur position. Si je... Oui, si je peux ajouter, parce que il faut quand même dire clairement ce qui est. Les conservateurs au Parlement européen ont demandé, et certains des libéraux sont d'avis aussi, qu'il faut postposer cette stratégie que j'ai appelée à tort de la ferme à la fourchette, mais en France c'est de la fourche à la fourchette, donc qui veulent postposer cela. Mais nous, clairement, on dit « mais pourquoi ?» on ferait cela maintenant alors que ce COVID, cette crise sanitaire témoigne aussi, comme je l'ai dit au début, de notre façon de traiter notre environnement naturel, les animaux, etc. Parce que tôt ou tard, il faudra faire cette transition écologique. Donc, il vaut mieux la faire maintenant dans le cadre de ce plan de relance que demander maintenant. De, de, de sauver que l'existant et de ne quasi rien chanter, euh, changer et puis de redemander ah, dans quelques années ben maintenant on est tellement le, le, le dos face au mur qu'il faut vraiment changer donc autant le faire maintenant que d'avoir le risque d'investir seulement maintenant dans l'existant et de demander quand même par après eh ben maintenant vous devez quand même changer euh, vos habitudes euh, votre façon de produire donc utilisant cet argent maintenant pour faire cette relance euh, et aussi cette transition écologique, de redemander une deuxième fois aux gens de changer euh, dans quelques années. Ce serait encore une fois tout à fait absurde. Mm -hmm. et, et, le, et le drame, si je peux me permettre, et le drame merci, pour, merci. pour prolonger, euh, le drame de, de ce que vient d'exposer Tilly, c'est que, l'agriculture sera, sera la première victime du changement climatique. Moi, j'insiste beaucoup sur le lien agriculture et climat, tout simplement parce que l'agriculture occupe 60 ou 70 des espaces tout autour de nous, et, et que cette activité émet aujourd'hui des gaz à effet de serre, c'est 30 à peu près des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, donc elle peut progresser, moins émettre de gaz à effet de serre, mais parce qu'elle occupe tous ces espaces-là, on doit mobiliser tous les espaces occupés par des activités agricoles dans la séquestration du gaz à effet de serre. Et alors que les agriculteurs sont aujourd'hui victimes du changement climatique, on l'a vu, sécheresse, inondation, euh, canicule, j'en passe et des meilleurs, euh, elle peut aussi attraper son destin, et je reviens tout à l'heure à, à ma démonstration, préférer s'attaquer aux causes qu'aux conséquences, c'est-à-dire que si on engage l'agriculture sur des logiques où elle est euh, engagée dans l'atténuation du changement climatique, elle se sauve elle-même, mais elle sauve aussi... Euh, le reste des, des, des êtres humains euh, qui sont concernés par le changement climatique et on l'est tous donc euh, elles se sauvent elles-mêmes à, à s'engager dans d'autres logiques que celles euh, qu'elles ont choisies euh, depuis euh, 50 ou 60 ans maintenant et, et... Et juste pour, dire, juste pour confirmer encore ce que Benoît a dit, quand au début du confinement, quand j'ai parlé aux paysans et aux paysannes, ils m'ont dit oui, cette crise, ça va être affreux pour nous parce que les prix vont certainement baisser, ce qui s'est fait de façon massive, mais aussi ils avaient très, ils constataient cette sécheresse. Donc, il y avait vraiment cette sécheresse au début du confinement pendant des semaines. Et je me, vraiment, quand il a commencé à, à pleuvoir, je me suis vraiment réjouis avec eux parce qu'il fallait cela donc c'est comme Benoît a dit très justement ce sont aussi les premières victimes de tous ces changements climatiques etc donc juste pour c'était vraiment une inquiétude des paysans et des paysannes. J'ai une question de Clémentine Renaud sur Facebook qui trouve déjà c'est une excellente nouvelle que vous avez des propositions très cohérentes et on je, je, je la remercie pour vous, mais euh, qui se demande surtout comment faire pencher vers vous les groupes majoritaires au Parlement européen, qui sont, euh, je la cite, dans une course au profit et prêts pour cela à revenir sur les objectifs écologistes consécutifs à la crise du Covid-19. Comment faire aujourd'hui pour, pour construire une majorité dans le Parlement européen Vous prenez quel angle et euh, non pas quels arguments, parce que vous en avez déjà euh, mis pas mal sur la table et des très solides. Moi, moi, je, je c'est sûrement mon passé scientifique, chercheur. Moi, j'aime bien qu'on s'appuie sur des données objectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a objectivement des données qui sortent du GIEC, qui sortent de différents, de différentes unités scientifiques, qui font la démonstration qu'on peut véritablement allumer un cercle vertueux, qui répond à la problématique de la biodiversité, qui répond à la problématique... De, du climat, qui répond à la problématique de la santé, qui répond à la problématique de la souveraineté alimentaire et qui répond aussi à la problématique du revenu des agriculteurs. Donc, il faut que, bien sûr, on, on continue de communiquer sur ces données objectives dont on dispose aujourd'hui pour faire la démonstration qu'on ne peut plus continuer avec des politiques publiques qui servent d'autres intérêts que les intérêts des agriculteurs et, et l'intérêt commun, c'est-à-dire que… Qui a intérêt à continuer à vendre euh, ou à, à pratiquer cette agriculture-là C'est simple. Euh, moi, je suis, je, si je prends l'exemple de ma ferme, j'ai retrouvé mon autonomie. Mon autonomie, mon autonomie alimentaire pour mes animaux parce que je suis éleveur, euh, l'autonomie euh, semencière et génétique, c'est-à-dire que je n'achète plus un grain de semence à l'extérieur. Euh, en gros, je continue d'acheter un peu d'énergie, l'électricité et du gasoil pour mettre dans mes tracteurs et euh, des machines montées sur quatre pneus euh, parce que je ne sais pas les fabriquer. Mais pour tout le reste, je suis autonome. Et parce que je suis devenu autonome sur ces, tous ces enjeux-là, j'ai retrouvé aussi mon autonomie de décision. Et donc, c'est l'illustration que c'est possible mais que quand on avance comme ça, on, on, on, on détruit des pans d'économie qui sont l'économie des pesticides, l'économie des engrais de synthèse, l'économie des semences certifiées et OGM, et donc c'est ces gens-là qui sont en résistance, c'est ceux-là qui sont en train de, de, de convaincre le, avec du lobbying les, les groupes libéraux et les, les groupes conservateurs de ne pas changer en agriculture, mais si on regarde l'intérêt commun pour nous tous, les, les mangeurs, et pour les paysans eux-mêmes, on a intérêt à changer de logique. Et donc, il faut qu'on communique là-dessus. Et il faut que les consommateurs, les mangeurs, moi, je préfère parler des mangeurs, euh, mettent la pression par des choix de consommation différents sur euh, la, la, la, la compréhension ou, ou la prise de conscience, plutôt, euh, compris euh, les citoyens, et que, et que cette prise de conscience soit communicative et que les élus l'intègrent, de manière à ce que ça, ça fasse bouger les lignes. Si... Oh, on t'entend plus, Emmanuel. Pardon. Tilly, dans oui. le cadre, par exemple, de, oui. de la stratégie de, de la ferme à l'assiette, de la ferme à la fourchette, euh, comment tu, comment tu euh, conçois la, la construction de cette majorité sur vos idées Oui, mais moi, j'aurais envie de dire « soyons cohérents ». Cette euh, « farm to fork », donc le ferme à la fourchette, cette stratégie qu'on a développée, il, il est prévu un plan de cinq ans pour mettre en place plus d'agriculture euh, biologique. Il est prévu de réduire les pesticides. Donc, si on a une approche cohérente. Donc je fais vraiment appel au bon sens aussi. Si on veut vraiment cela, on ne peut pas en parallèle investir dans le contraire. Donc il faut qu'on change aussi alors tous nos, nos échanges, tous nos accords de libre échange. Il faut qu'on ait une, une politique Cohérente. Donc, je fais alors appel à cela. Vous ne pouvez pas d'un côté, et Madame von der Leyen, Monsieur Timmermans, ils, ils soutiennent ce Farm to Fork. Alors, s'il vous plaît, soyons cohérents dans nos politiques. Et alors, donc, si ce n'est pas pour la nature, si ce n'est pas pour sauver la, la biodiversité, si ce n'est pas pour euh, les prochaines générations, alors je le demande au moins d'être cohérent au Green Deal et de la stratégie Farm to Fork. Si ce serait ça, alors mon dernier argument, si tout le reste échoue, soyons cohérents. Donc, je, je vous résume. Il y a un enjeu social, créer, recréer des emplois, qui peut parler à vos alliés, par exemple, du groupe socialiste, puisqu'ils en, fait. en parlent tout, tout, tous les jours, donc parlons-en ensemble. Il y a un enjeu financier, quand vous parliez de conditionnalité euh, bah, fixer des conditionnalités euh, avant de délivrer un budget, c'est quelque chose qui permet quand même d'avoir un certain contrôle sur les dépenses, donc c'est un argument qui peut convaincre vos, vos alliés potentiels libéraux du groupe euh, Renew. Euh, L'enjeu européen, sauver la biodiversité, sauver les milieux euh, et sauver euh, quand même l'un des, des plus gros pôles euh, économiques européens, l'agriculture, ça peut permettre de parler à tous les militants pro-européens euh, qui sont assis à côté de vous dans la plénière euh, à Bruxelles et à Strasbourg. Et puis l'enjeu politique, être cohérent, finalement, oui, c'est un argument qui devrait parler à n'importe qui euh, qui ose euh, présenter, euh, se présenter devant le suffrage des électrices et des électeurs. Oui, et puis c'est aussi, euh, on a beaucoup parlé ces derniers temps qu'il faut aussi une Union européenne de la santé. Si on veut vraiment donner plus de compétences à l'Union européenne dans le domaine de la santé, bah, la santé, elle est dans tous les domaines. Et euh, on l'a très bien expliqué, euh, Benoît, surtout tantôt, bah, l'agriculture, l'alimentation, c'est un élément essentiel de la santé humaine et de la santé environnementale. Donc là aussi, c'est une question de cohérence. Donc il faut changer notre politique agricole commune commune Si on veut vraiment mettre le santé, la santé des citoyens et citoyennes au cœur des soucis européens. Et Alors, j'ai encore plus loin. On a des directives cadres sur l'eau européenne, mmh. des directives cadres sur l'air européenne. On pourrait imaginer une directive cadre européenne sur les sols également, qui serait une véritable entrée qui permettrait de résoudre le problème de, des enjeux climatiques. Mais, mais on doit respecter tout ça. Et moi, je convoque encore une approche plus globale. C'est que, par exemple, quand on parle des ressources alimentaires qui sortent de la mer, euh, si on n'est pas euh, plus exigeant euh, sur euh, ce qui se passe sur la terre, quand on sait que 90% des pollutions qu'on trouve en mer sont des pollutions d'origine terrestre et particulièrement agricole, on voit bien que les désastres ils sont bien au-delà de la problématique agricole elle-même. Et, et ce qui se passe en mer est une autre euh, indication forte de, de devoir changer nos orientations agricoles et mettre en adéquation en cohérence nos politiques européennes c'est à dire qu'on pourra imaginer des fonds européens aux affaires maritimes et à la pêche on pourra continuer de mettre des fonds européens sur la politique agricole commune mais s'ils mais continuent d'avancer dans des logiques qui dévastent à peu près tout autour de nous on aura contribué avec de l'argent public à faire l'exact inverse de ce qu'on doit faire si on veut regarder droit dans les yeux les générations futures demain j'ai euh... Quelques questions avant de, avant de finir, puisqu'il est déjà 13h50 passé, et il faudra que, il faudra que nous rendions l'antenne bientôt. J'ai une question d'abord de Jean-Louis de Bruxelles. J'ai plusieurs questions d'ailleurs qui sont vraiment orientées vers l'après-Covid. Jean-Louis qui vous demande d'abord quelle perspective en la matière au regard de la crise économique post-Covid qui s'annonce Baptiste sur Zoom qui vous demande, avec la crise, on a beaucoup parlé d'indépendance ou de souveraineté industrielle, quel est sur le plan alimentaire agricole l'état des lieux des fragilités stratégiques qui pèsent sur les États membres de l'Union européenne Donc ça, vous en avez parlé déjà tout à l'heure, mais ça permet peut-être de, de, de, de revenir sur le lien entre vos arguments et la crise euh, J'ai une question également sur euh, le problème euh, éventuel qui pourrait arriver bientôt euh, de, de pénurie suite à la spécialisation euh, dans certains, certains, certaines régions du monde et à la fin des échanges qui pourraient advenir bientôt. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'est-ce que vous pouvez en dire ouais, Moi, je peux intervenir sur la dernière partie là et sur, la, la, tout, tout, tout, sur le fait que notre sécurité alimentaire sur, repose sur des échanges. Pour des raisons très simples, c'est qu'on a spécialisé des zones de la planète sur des, sur des, sur des logiques de production. C'est l'exemple, de l'a cité tout à l'heure, du soja avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, parce qu'on a considéré que le continent américain devait être le spécialiste de la production de la protéine à l'échelon mondial. Ce qui fait que parce que les Amériques produisent de la protéine, on n'en produit plus chez nous. Et donc, on, comme on ne produit pas de protéines, on produit des céréales et on, on s'installe, nous aussi, dans des logiques d'exportation de céréales et d'importation de protéines. On voit bien que le talon d'Achille de ces logiques-là, c'est le transport. C'est-à-dire que le jour où, pour une raison X ou Y, il n'y a plus ces échanges-là, eh bien, on peut mettre en péril des zones entières de la planète. Donc, on, on, on voit bien qu'on a tout intérêt, qu'on qu soit population au nord de, de, de la planète ou au sud de la planète, à retrouver des logiques de souveraineté alimentaire. Mais le problème, il est, il est même plus grave que ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les États ont la main sur la façon dont ils gèrent le stock de blé, de, de protéines et tout ça. On l'a vu avec euh, le, le, la Russie qui a euh, arrêté d'exporter de, du blé, qui est le plus gros exportateur de blé et de céréales au monde. À partir du moment où ils ont annoncé ça, la suspension de leur, de leur exportation de blé, on a vu les demandes de blé euh, monter, euh, les, les, le cours s'envoler. Et Ce qui s'est passé, c'est qu'en France, par exemple, où le stock de blé était à peu près à niveau pour tenir jusqu'à la prochaine récolte du mois de juillet, les grandes multinationales ont décidé de déstocker le blé pour satisfaire les demandes de blé qui n'étaient plus satisfaites par le marché russe. Et donc, on voit bien que les États, aujourd'hui n'ont plus la main sur la façon de gérer la sécurité alimentaire. Et c'est les grandes multinationales, et je pense surtout à Cargill par exemple, qui ont la main sur, et qui font la pluie et le beau temps, et qui ont la main donc sur notre sécurité alimentaire. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et donc, si on relocalise nos productions, si on n'est plus dépendant de ces échanges-là, on, on, on affaiblit, voire on, on éteint... Euh, la, la capacité de nuisance, moi je l'appelle comme ça, de ces grandes multinationales sur notre souveraineté et notre sécurité alimentaire. Silly, euh, to, toi, toi qui es une grande militante de la cause animale, euh, j'ai une question de Gérard. Euh, pareil, c'est sur l'après et les solutions que nous pourrions mettre en œuvre. Euh, il demande « mettre fin à l'élevage industrialisé, la pandémie offre une, une opportunité vu le lien avec le développement de maladies ?» et de bactéries résistantes aux antibiotiques. Mettre un seuil d'animaux par bâtiment et par exploitation avec 2019 comme année de référence pour éviter la division d'exploitation, est-ce que ce serait par exemple une solution à mettre en œuvre c'est une idée euh, très clairement euh, sympa parce que on a euh, eu une euh, initiative européenne donc où on a demandé des c'était une, une pétition européenne donc et il, y a, il y a plus que 1,5 million de citoyens et citoyennes qui ont signé une pétition End the cage Age, donc sortir les animaux, que ce soit les poules, que ce soit les, les cochons, de leur espace hyper restreint. Je pourrais aussi parler des veaux, bien entendu, donc mettre là des critères très clairs, que ce soit cela là ou, ou autre, mais qu'on arrête, et c'est une des demandes aussi dans la stratégie Farm to Folk, de réduire, la production de produits animaliers et de réduire en général le, le, le bétail donc les, les fermes qui font, et au lieu de ça d'aller aussi là vers une transition écologique et de produire en autonomie plus de légumes, de protéines, de fruits au sein de l'Union Européenne donc on pourrait s'imaginer S'imaginer, soit fous, parce que je sens que ça fait aussi peur et j'entends cela aux agriculteurs et agricultrices qui maintenant pendant des années ont produit euh, du lait, etc. Mais on peut s'imaginer. C'est pour ça que je dis toujours il faut être empathique, il faut être participatif et créatif, mais soyons-le ensemble. On peut s'imaginer que j'ai un grand hangar là où il y avait normalement de la production laitière et qu'on la transforme en production de, de fruits à l'intérieur qui ont besoin de plus de chaleur, etc. Donc c'est vrai, il faut être créatif, c'est vrai, il faut être à l'écoute des paysans et paysannes et notamment un des grands objectifs aussi qui est compris dans la Farm to Fork stratégie, c'est justement d'arriver à produire plus de légumes, fruits et moins de produits animaliers, ce qui va de pair avec une production de, de, de produits animaliers de plus haute qualité, mais aussi à réduire l'intensité et à mettre un stop très clair à cette industrialisation de la production animalière, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y aurait du chemin à faire et il y a des possibilités et il y a surtout des alternatives. Il faut revenir aux fondamentaux, Emmanuel. Quand on nourrit des herbivores avec du maïs et du soja, mm. on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire ouais. qu'on voit bien que quand on fonctionne comme ça, on continue d'alimenter sur le territoire européen la production de maïs, qui est un désastre écologique, sur la biodiversité, sur l'eau, sur, enfin bon, sur plein d'enjeux. Et on a besoin d'importer du soja. Alors que ces animaux-là sont majoritairement des herbivores. Donc un fondamental que, que moi je propose, une révolution finalement, c'est de nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et là, on retrouve, on retrouve un fondamental qui fait qu'on euh, allume encore une fois le cercle vertueux, c'est-à-dire que les, les animaux qui mangent de l'herbe et qui ne mangent plus de maïs et de soja produisent du lait et de la viande qui sont équilibrés en oméga-3, oméga-6, qui sont, je ne vais pas faire un débat, mais, mais qui, sont, qui sont plus favorables pour notre santé. Et on entretient des zones prairiales qui sont aussi des refuges de biodiversité patrimoniale. Et donc, euh, euh, on, on a vraiment un enjeu à, à modifier complètement notre façon de, de produire. Et donc, voilà, c'est aussi, c'est presque des évidences. C'est presque des évidences. Et pourtant, on les a complètement oubliés dans le développement agricole de ces dernières décennies. C'est aussi ce que beaucoup de paysans et paysannes demandent, n'ayons pas plus de bétail que la terre supporte. Il faut des pâturages pour le bétail, arrêtons de leur faire bouffer des quantités de maïs, de soya traités génétiquement, laissons les sur les pâturages et n'ayons pas plus que la terre supporte. Justement, finançons-les avec des rémunérations pour services rendus sur le climat, sur la biodiversité, sur notre santé. Et, et donc là, on, on sort d'une logique de subvention et on les rémunère, le mot compte, hein, le, le, le, le vocabulaire est important, on les rémunère parce qu'ils rendent ces services-là à l'intérêt général et à l'intérêt commun. Euh, et Exactement. Et ça, c'est fondamental, je crois. Parce qu'en fin de compte, les paysans et paysannes, ils font un travail public d'intérêt général, en Absolument. préservant la nature, en préservant nos eaux, en préservant la, en restaurant la biodiversité. Donc, ils mériteraient bien ça, nos paysans et paysannes. le Moins qu'on puisse dire. Mais je, crois, je crois que c'est une excellente manière de mettre fin à, à cette conférence, à ce webinaire. Euh, on souhaite évidemment tout le meilleur aux paysannes et aux paysans. Euh, européen et au-delà. Euh, si vous aviez un, un dernier mot euh, l'une et l'autre à ajouter, euh, c'est le moment, je vous en prie. Et euh, on se quittera là-dessus. Et je prie euh, tout le monde euh, d'accepter toutes mes excuses pour les quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Mais euh, j'invite tout le monde à nous, envoyer, à nous les renvoyer par mail éventuellement. Et euh, Tilly et Benoît se feront un plaisir de vous répondre par écrit. Tilly. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose moi, moi, brièvement, saisissant l'opportunité, tirant euh, euh, les leçons aussi de cette crise euh, sanitaire pour faire cette transition vers l'agroécologie et faisons la ensemble. Chacun à son niveau, consommateur, politicien doit être cohérent dans ses politiques, mais chacun à son niveau peut y faire quelque chose. Et moi, je reste persuadée qu'ensemble, on y arrivera. Et ce sera un avenir plus durable, plus, euh, plus vivable et surtout plus sain pour les générations à venir. Oui, je vais être très bref. On a, je pense, une opportunité historique de changer la PAC. Là, on a une période de transition de deux ans. Il faut que cette période de transition de deux ans soit mise à profit pour que dans trois ans, justement, la PAC, qui, qui, qui soit votée au Parlement européen, soit vraiment une PAC différente. De manière à ce que le débat qu'on a aujourd'hui ne soit pas à nouveau le débat dans 10 ans. Le climat n'attendra pas 10 ans de plus. Le climat, La biodiversité n'attendra pas 10 ans de plus. C'est la politique structurelle européenne la plus importante. Et donc, on doit montrer le, un signe fort avec la PAC. La PAC doit donner le « là » du Green Deal. Et donc, si on ne le fait pas avec la PAC, on, on, on, on loupe une marche et on aura du mal à regarder droit dans les yeux les générations futures. Ça fait des décennies qu'à chaque nouvelle génération de la PAC, on change le pansement. Il est grand temps de penser le changement. Ah bah très beau. Eh bah, si Tilly le dit, ben bah, moi je suis d'accord. <rire> Merci à tous et à toutes euh, de, de nous avoir euh, plus qu'accompagnés, de, de nous avoir posé toutes ces questions. Euh, Tilly, Benoît, je vous souhaite euh, un bon déconfinement. Et euh, je remercie évidemment euh, nos collègues du groupe Vert pour euh, leur assistance technique hyper précieuse aujourd'hui. Quant à moi, j'étais très heureux de partager euh, cette pause déjeuner avec vous. Merci beaucoup aussi à tout le monde. À Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye.